Bonsoir, maintenant que la lumière est au rendez-vous, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Vous avez démarré un super début de semaine. Alors, avant de démarrer, j'aimerais vous poser la question suivante. Dites-moi d'où vous êtes, prénom et ville. Ça nous permettra de faire connaissance et de savoir de quelle ville vous êtes en attendant que notre invité se connecte et qu'elle m'envoie son invitation. Donc, cette idée, elle nous est venue avec ma team, on s'est dit... Pendant ce confinement, comment on peut faire pour apporter de la grosse valeur ajoutée Les qu'ils sont chez eux, à la maison, pour pouvoir un petit peu les accompagner, euh, les accompagner, voilà, accompagner euh, d'une manière efficace, d'une manière euh, euh, vraiment euh, euh, avec une grosse valeur ajoutée. Alors, on a Sofia de Casablanca, je vais mettre les petites lunettes. On a Rajé euh, de Alpha, il y a Soufiane de Casablanca, Loubna de Paris... Amdrasidia, ravie, euh, vraiment euh, je suis très contente, il y a les heures de temps, je suis très contente d'être là avec vous, d'avoir merci à notre invité d'avoir accepté euh, vraiment de, de jouer le jeu avec nous et d'être ici avec vous pendant une heure pour répondre à vos questions de manière à ce que on passe ce confinement de la meilleure manière qui soit, Ça fait des états unis oui, c'est loin d'Espagne, c'est génial, on est en dehors des frontières du Maroc, c'est super, Gérald de Casablanca, Rabab euh, de Milan, un grand, euh, vraiment un grand, euh, un, euh, un soutien pour les gens d'Italie, les gens d'Europe, de et pour eux le confinement il, il est un peu plus dur que le nôtre en tous les cas. Donc au programme aujourd'hui. On est avec Slima je vais vous la présenter en attendant qu'elle arrive. Alors c'est une coach euh, euh, dans tout ce qui est nutrition, en fait elle est diététicienne, elle est en même temps coach en PNL euh, et elle a travaillé à Paris dans un premier temps euh, dans, euh, à l'hôpital Necker, auprès des entreprises, elle a fait un retour au Maroc, elle a beaucoup intervenu au niveau des... Euh, des sociétés, elle a aussi lancé sa propre marque de d'aliments, de, de, de sa chaîne, voilà, de produits alimentaires. Ça s'appelle Slim Cook. Elle a aussi lancé sa gamme de euh, magique Detox. C'est vraiment des programmes de détox et aussi des cures de euh, détox de retraite sportive. Donc on attend qu'elle qu'elle se connecte. Euh, J'ai envoyé l'invitation. Euh, en attendant, voilà, je pense que, Slema, si tu m'entends, ça serait bien que tu puisses me réenvoyer ton invitation parce que je ne la vois pas. En attendant, donc, il y a des gens de la Suisse, les Rion, euh, excellent, des gens de Bruxelles, magnifique. Il y a énormément de gens de partout et c'est super, des gens de Belgique aussi, magnifique. Donc, Slema, euh, si tu m'entends, envoie-moi ton... <rire> ton invitation parce que je pense que tu as un petit souci peut-être de, voyons voir, euh, voilà, ajouter, voilà on est en train d'envoyer de, une invitation pour voir si ça va, connexion, ah, hello, hello. comment ça va, hello, tu vas bien ça va, et toi Écoute, super En tout cas, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment génial. Je suis contente parce que on a reçu énormément de questions. Euh, on est confiné merci est à envie. toi, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie euh, de partager ce moment avec... Euh... Avec toi, vraiment super En tout cas, merci aussi à la technologie, ça nous permet d'être comme ça. Moi, je suis à Rabat, je sais que tu es, es à Casa. Il y a des gens aujourd'hui, je viens de le voir, des gens qui sont aux États-Unis, en Suisse, en France, en Belgique, en Italie, au Maroc. C'est génial Sans ça, on n'aurait pas été euh, tous ensemble euh, je veux aussi dire un grand merci à des gens comme toi qui sont dans euh, l'accompagnement en ce moment, surtout les médecins qui font un travail exceptionnel et qui nous permettent oui. nous de rester chez nous. Donc vraiment, restez chez vous parce qu'il y a des gens qui font un travail monstre à l'extérieur. Oui, oui, de exactement. Vraiment, restez chez vous, on va vous accompagner de la meilleure manière qui soit. Alors, on a avec nous Slima. Comme je l'ai dit, vraiment, euh, elle est experte dans ce qu'elle fait. Qu elle arrive à voir des histoires, like avec, be, avec les gens. Donc, euh, elle a lancé euh, sa propre gamme euh, de produits alimentaires. Ça s'appelle Slim Cook. Elle a lancé aussi des cures euh, pour sportifs, de intérêts, etc. Et aujourd'hui, on a choisi trois sujets avec Slima. D'abord... Euh, euh, c est, c est, ça a été un peu le premier sujet, la vérité, il était un peu choisi d'une manière égoïste parce qu'en ce moment, je ressemble à ça. On n'avait pas de de manger, c'est pas possible. J'ai une copine qui m'a envoyé une photo, elle m'a dit « Regarde, en ce moment, je ressemble à ça. <rire> si <rire> » C'était deux petits lapins en train de faire ça. Alors, hein, ça Demain. ressemble Demain. trop à ma situation. Donc le premier thème qu'on va aborder ensemble avec le c'est Comment éviter de perdre, euh, enfin de gagner du poids, 3, 4, de gagner du kilos, 10 kilos, kilos j'en sais rien, à la fin de ce confinement la Alors, c'est pas sûr, moi j'ai reçu pas mal de questions, ouais. mais on va répondre au fur et à mesure. Alors, déjà, c'est vrai que c'est pas évident avec, euh, avec ce qu'on vit en ce moment, une situation difficile. Euh, mais bon, il faut toujours positiver et c'est garder le moral, c'est très bon pour l'immunité, voilà. La deuxième partie, on va parler de tout ce qui est système immunitaire, comment grâce à ce qu'on va mettre dans la bouche, on va renforcer notre système immunitaire. Et la troisième partie, ça va être vraiment toutes les best practices, les routines à mettre en place pour conserver la santé. Parce qu'en ce moment, vous l'avez compris, le flot mmh. ne sert à rien, ton mobilette ne sert à rien, les voyages ne servent à rien. Tout exactement et Tout ce que vous avez utilisé dans le passé, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ce qui vous sert, c'est votre capital santé. Salut. Et revenir à l'essentiel. Exactement, exactement. Voilà. Alors, on est tous confinés, mois Je t'en supplie. Euh, oui. euh, et on n'a pas de visibilité. Jusqu'à présent, on a 20 avril. Si ça se trouve, ça peut être 20 mai, 20 juin, 20 juillet. On n'en a aucune L'effet à l'chère. L'effet à Voilà. Dedans. Comment on peut s'organiser pour pas passer toute mm -hmm. la journée à... Et de Donc, déjà, gâteau. en attendant, il faut arrêter de stresser. Quand on stresse, on sécrète une hormone. Okay. Donc, cortisol. Quand cette hormone est constamment élevée, elle nous donne faim. D'où ah. le grignotage et tout ça. D'accord. Ok. Donc, euh, et même quand on mange trop sucré, parce que là, je vois sur Instagram, les gens sont super motivés, qui cuisinent plein de gâteaux, c'est très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bien. C'est un moment qu'on partage avec la famille. C'est vrai qu'on euh, est, est confiné avec notre famille. On partage. Mais il ne faut pas s'oublier. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas s'oublier. Donc, on ne bouge pas beaucoup. Euh, on mange comme avant, en grossi. on grossit. Ou je dirais même plus en grignote tout le temps, l'ennui. Donc même, il faut pas s'ennuyer, il faut essayer de faire des choses, de de faire les placards, de de se remettre en question, de fixer des objectifs, d'essayer de respecter les, les objectifs. Donc tu es très bien placé pour leur expliquer tout ça. Fixer des mini objectifs. Donc il faut en fait manger varié. Okay. Déjà, Alors, déjà comme... par exemple, est-ce qu'il faut manger plutôt Tu conseilles trois repas, deux repas Quelle est la meilleure Moi, je veux conseiller juste à faire repas. Le système, le système couloutre, on dort pas, on se réveille pas. Exactement. Même les gens, ils ont en télétravail, ils ont tout décalé. Alors, comment on fait Alors, télétravail, on bosse, oui. On est assis devant notre ordinateur. Alors, euh, au moment du repas, il faut tout arrêter. Il faut manger dans dans un cadre tranquille. Alors, nos placards donc sont pleins. Donc, tout le monde a fait ses courses. Déjà, il faut faire des courses intelligentes. Il faut pas acheter n'importe quoi. Ne pas acheter de cochonnerie parce qu'on va être tenté. Donc, il faut faire une liste de courses à l'avance. Bon, pour les prochains jours. Euh, manger trois repas, faire des collations. Il vaut mieux faire des collations que de de ne pas manger ou de et, et le repas d'après vous allez beaucoup manger. Donc un petit déjeuner équilibré, c'est-à-dire prenez du pain, du fromage, des boissons énergisantes, donc euh, citron, gingembre, curcuma, prendre des compléments alimentaires. Euh, aussi, donc on va en parler des oméga-3, de la spiruline, des baies de goji, euh, des graines de chiales, superfoods. Euh Déjeuner, donc un repas équilibré, donc des légumes, des crudités, euh, une bonne part de protéines, faire un bon repas par jour. Mm -hmm. Donc avec une bonne part de protéines, ne pas prendre son dessert après. Donc laisser mm -hmm. deux heures après... Prendre un fruit pour ne pas grignoter. Quand on a l'envie de grignoter, on ouais. pouvez prendre un fruit. D'accord. Et ne pas dîner trop tard. Trop tard. Quand on dîne trop tard. Voilà, le dîner il est relativement léger vu qu'on ne bouge pas. Donc il faut minimiser, en fait, il faut diminuer les, les dépenses, les, les apports calorique et augmenter la dépense énergétique. Oui, pas tout le monde a une salle de sport chez lui, pas tout le monde a un cardio chez lui, mais ça existe, il y a la corde à sauter, ah, il, y a tout. il y a les... Il y a la corde fictive qu'on n'a pas, hein. La corde fictive, on peut sauter sans avoir une corde aussi. Bon, okay. comme... Voilà, il y a des applications gratuites, clair, clair. donc il y a des cours très sympas, donc euh, qu'on peut faire tous les jours à votre rythme, donc l'essentiel c'est d'évoluer. C'est ça. Alors, C'est une dame qui s'appelle Ziziwa. Elle dit euh, Pas moi le corona. Est-ce que la période, en tout cas, du coronavirus, est-ce qu'on peut Est-ce que le jeûne intermittent est bénéfique ou là au contraire il faut garder les les, les, les, les trois repas une question. Alors moi, moi je suis très fan du jeûne intermittent parce que ça régénère les cellules. Ça nous permet de d'éliminer de, un repas déjà. Alors, on va peut-être juste expliquer un petit peu pour ceux qui savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent brièvement s'il te plaît. Le jeûne intermittent, c'est de jeûner au moins euh, 12 heures. C'est Donc, entre et, et un repas et 12 heures. Voilà. C'est-à-dire arrêter de… Il y a des applications sur qu'on peut télécharger sur nos téléphones et vous calcule les heures du jeûne. Donc, pendant le jeûne, vous pouvez boire. Donc là, moi, j'ai démarré mon jeûne. L'eau, citron, euh, des tisanes. Donc, pas de boisson sucrée, pas de laitage. Mm -hmm. Donc, pas de café au lait. Mais tout ce qui était thé, café, tisane, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est liquide, mais qui ne se digère pas, en fait. Tout, tout ce bien. qui est liquide, mais pas sucré. Ah, pas, de jus, pas de jus. Pas de jus. Donc, jeûner pendant 12 heures. Mm -hmm. Et moi, par exemple, je saute le petit-déjeuner, mais je déjeune directement. C'est ça. Et après, le... Mais il y a des personnes pour... Alors, il y a des personnes qui préfèrent prendre leur petit-déjeuner. Donc, il faut arrêter plus tôt dans la soirée. Ça. Mais je parle pour les personnes bien portantes. Donc, pour répondre à, à la question de la dame, euh, les personnes malades, les personnes qui sont fragiles, mm -hmm. les diabétiques, donc à éviter. Les femmes allaitantes, les femmes enceintes, tout ça à éviter. D'accord, très bien. Donc, en Mais fait, si on se porte bien. soit on prend au le petit-déjeuner petit et le déjeuner, soit on prend le déjeuner et le dîner et entre ces repas, on compte 12 heures. Donc, voilà. euh, la question c'était, est-ce que c'est efficace de le faire pendant cette période de confinement ou pas Si on n'est pas malade, c'est ça. si on n'est pas fragile, il mm n'y -hmm. a pas de souci. Excellent. Bon, ben, voilà, mais il ne faut pas oublier de prendre sa vitamine C le matin. Il faut, euh, bon, on va pas, je vais peut-être répondre à la deuxième question. Il faut manger une alimentation bien variée, bien colorée. Donc, plus les aliments sont colorés, plus ils sont riches en vitamine C. Alors, en parlant de vitamine C et en parlant de d'alimentation, alors il y a un rabbi qui dit Alors, est-ce que le manque de fer par rapport au système immunitaire, est-ce que euh, ça vient fragiliser le système immunitaire ou pas Ou là ça n'a rien à voir oui. sur la vitamine C. Oui, il vaut mieux, bah, bah, on est, quand, on, quand on a une, euh, un manque de fer, on, on, on, on a une asthénie, une fatigue, une, une fatigue, qui est fatigue générale. Donc euh, il faut prendre un complément, il faut voir avec son médecin et prendre un complément en fer. L'alimentation seule, elle ne suffit pas. D'accord. Alors, j'ai quelqu'un d'autre aussi euh, qui a dit est-ce qu'on peut mélanger les compléments alimentaires, c'est-à-dire le fer, le prendre avec le sélénium, le prendre avec euh, d'autres. Il vaut mieux faire des cures. Il vaut mieux faire des cures. Par exemple, le fer euh, on peut mélanger, par exemple, le, le zinc avec le, le sélénium. Avec, avec, la avec la vitamine C. c. Ah, par groupe de famille, en fait. Voilà, le calcium et le magnésium, il vaut mieux séparer. D'accord, très bien. Alors, on a dit... D'accord. Le... on a dit pour ne pas, perdre... Donc, pour ne pas prendre quoi, mmh. c'est manger d'une manière... Soit faire un jeûne intermittent, deux repas par jour, passer de 12 heures les deux repas avec le troisième repas, ou alors... Deux manger... à trois repas. Mmh? Deux à trois repas. C'est-à-dire, ils peuvent prendre leur déjeuner à midi, d'accord. une collation à 16 heures, mmh. Et un dîner à 18h, 30 18 Et après, jusqu'au lendemain, un midi. Après, boire, boire, boire les tisanes. Jusqu'au lendemain, encore un midi. C'est ça ouais. Excellent. Oui. Alors, pour, maintenant, par rapport à la perte de poids, est-ce qu'il y a des aliments en particulier, les, quand on les mange, eh ben, ils sont pas très calorifiques Et À la limite, on peut se permettre de manger un peu pour les avoir d'être d'être bien rempli à l'intérieur et, et, et qui peuvent peut-être euh, être consommés pendant cette période de confinement le seul aliment où il n'y a pas de calories c'est l'eau <rire> mais il y a des aliments qu'on appelle les aliments zéro il n'y a pas, pas de miracle il n'y a ça. pas de miracle il y a des aliments qui accélèrent le métabolisme c'est-à-dire juste pour simplifier un petit peu donc il y a des aliments qui accélèrent le métabolisme comme par exemple le piment de Cayenne, oui. comme le gingembre, le, le curcuma, comme le piment, le piment vert c'est excellent, le citron, les légumes, le, les légumes donc ils font consommer à volonté parce qu'il y a très peu de calories et ça cale très bien parce qu'ils sont riches en fibres. Exactement. Les fruits aussi, les fruits aussi donc il y a dans les fruits des fibres qu'on appelle la pectine. Okay. Quand on mange un fruit avec la peau, de préférence un fruit bio, et quand on boit de l'eau juste après, mm -hmm. ces fibres gonflent dans l'estomac et ça donne une sensation de satiété. Très bien. Il y a aussi, il y a aussi le, les graines de chien hein, qui oh. calent très bien. très bien. Donc, on peut faire des préparations ouais. pour faim, ouais. mais qui ne sont pas très caloriques. D'accord. Alors, j'ai viens d'avoir une question maintenant, une dame qui dit, est-ce qu'il y a... Des, je sais que moi j'en avais essayé quelques-unes et franchement ça marche bien, je ne sais pas si tu as d'autres recettes à nous donner les fameuses tisanes qui permettent d'éliminer un peu plus à prendre il y en a plein. entre les repas etc alors, il y en a plein, voilà. il y en a a plein. Peut, alors je vais euh, partager justement, je vais partager avec vous donc il y a l'ortie donc euh, le hariga en arabe qui est excellent Elle il il y a le, Elle le, le, alors ça draine c'est un excellent diurétique ah, ça permet de déliminer l'eau qui en est très très en Excellent. Et très riche en minéraux. Très bien. Okay. Il y a le pain qui est très bon à prendre ça, en ça, ce ça, moment. Ça, ça, ça. Ça, ça. Donc, alors c'est un diurétique C'est très riche en vitamines euh, euh, K et B, donc A aussi. Donc ça c'est bon. Et ça cale. Il y a le cumin anti-ballonnement donc quand on mange trop et quand on a envie de digérer donc le cumin, zasser aussi c'est très bien, alors il y a une préparation donc un citron par exemple qu'on qu peut mettre dans un mix je vais noter, comme c c c noter. Un, un citron, citron, gingembre ouais. curcuma ouais. donc curcuma vous pouvez y aller c'est excellent, c'est un excellent anti-inflammatoire euh, anti anti-inflammatoire, anti-oxydant diurétique euh, alors, il y a, alors, on a dit citron, curcuma, ça, gingembre. Alors, un petit morceau de gingembre frais, citron, curcuma et un piment. Le piment ah, est ouais. un piment, donc, ça, c'est bon, un coup fin. Tout ça avec le piment. Intéressant comme alors, on mixe. En... Citron, curcuma, dedans, mais non, pas. Alors, le piment, ça accélère le métabolisme et c'est un coup fin. Ah, très bien. Alors, on mixe le tout. Dans un mixeur, on va avoir une préparation un petit peu pâteuse. Excellent. On prend deux cuillères qu'on mélange dans l'eau. En fil. Uh -huh. Alors, ça, c'est un excellent brûle-graisse, duritique et très riche en vitamines. Donc, en fait, on réalise que, donc, que les, les, les, les, les, les, les tisanes et les infusions amincissantes sont très riches en vitamines aussi. Ah, parfait. Donc, c'est bien en poudrement. Euh, une... alors pardon c'est juste donc euh, la, la préparation ils peuvent la conserver 10 jours au réfrigérateur donc voilà, à chaque fois elle part rien, donc, elle faire pas... rien ça que alors il n'y a pas de problème ben, moi je ne suis pas il, il vaut mieux préparer une petite quantité comme ça à chaque fois voilà, oui, mais voilà. alors moi j'avais euh, essayé une fois euh, les bâtons de cannelle avec l'eau de rose et je, je m'étais complètement... Euh, moi, je fais beaucoup de rétention d'eau et ça, ça nous amène à l'autre question. Les gens qui font de la rétention d'eau, euh, mais généralement, quand on est actif, la rétention d'eau, elle diminue. Alors, quand on est sédentaire, c'est une catastrophe. Alors, quelles sont les, les, les, les peut-être les infusions, les, les aliments qui permettent comme ça de drainer un maximum, surtout les personnes qui n'arrivent pas à faire du sport comme elles veulent, parce que soit l'espace est confiné, soit euh, des problèmes. Mais bon... On trouve pas d'excuses. Hein. C'est sûr. Si on veut, on peut même faire dix minutes. Alors la rétention d'eau, déjà, juste pour ici, enfin pour juste pour te dire, la cannelle est toxique. Elle est très bien. C'est un excellent diurétique. Mais quand on fait une tisane à la cannelle, vraiment une pincée. Une pincée de cannelle. Ou alors une Le, bâton, le bâton, non Le bâton. Alors un, un Il hein, faut pas trop en abuser parce que ça fluidifie le sang. Un à deux bâtons. Les petits bâtonnets de cannelle. Donc, il ne faut pas trop en abuser. C'est toxique. Mais c'est vrai que la, la, la, la cannelle, ça fait baisser le taux de glycémie. Est, elle est diurétique. Elle draine très bien. Alors, pour les gens qui font de la rétention d'eau, il ne faut pas trop boire le soir. Il ne faut pas boire pendant le repas. Il ne faut pas manger trop salé. Ça. La recette que là que je viens de partager avec vous, euh, à mixer, c'est un excellent, c'est un excellent diurétique. Un excellent diurétique. Euh, ben, il faut pas aussi, donc, en fait, la rétention d'eau, il faut marcher. C'est vrai que là, on Alors. peut pas sortir pour marcher et tout ça, mais on peut faire des bains, des bains d'eau froide. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'est très bien pour l'immunité aussi. Ça renforce le système immunitaire. Par exemple, le soir, mmh. remplir euh, une bassine d'eau froide, 40 cm à peu près, et mettre les pieds, deux minutes ou deux, trois minutes, sécher et mettre les chaussettes après. Donc ça, c'est très bon pour la circulation. Alors, c'est un, qu une question. La cannelle, on l'a dit que c'était bien, mais y a un petite dose sinon ça peut être toxique. Alors, on va entamer maintenant, si tu veux bien, la deuxième partie, lien Comment renforcer notre système immunitaire Quels sont les gestes, les cinq gestes essentiels à adopter au quotidien pour renforcer notre système immunitaire, il n'y a plus que 5 jours. <rire> bon, déjà. Cinq, minimum. <rire> cinq minimum. Déjà, il faut bien dormir. Pourquoi? Il faut Pourquoi? se reposer. Pourquoi Il faut se reposer. Pourquoi? Ben un sommeil qui n'est pas réparateur, il fatigue. Quand on est fatigué, oh, est voilà. On... Accès aux microbes et à Exactement. Microbes. Donc, Donc il faut bien dormir. dormir donc, peut-être utile de lancer un message aux gens maintenant qui ont complètement chamboulé leur système de sommeil. Il se réveille le lendemain à 2, 3 heures. Donc, il faut quand même garder un rythme de sommeil. Il faut garder un rythme. Il faut garder un rythme. Donc, il faut bien dormir. Il faut pas stresser. Donc, là aussi, ça fatigue. Il faut euh, faire des des priorités, éclater ces priorités, parce que c'est très important de ne pas stresser, manger équilibré, mm -hmm. ne pas manger n'importe quoi, votre, votre ventre n'est pas une poubelle. Donc, pensez, avant de manger quelque chose, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça va m'apporter Toutes les maladies qu'on voit et tout ça, c'est lié à l'alimentation. Enfin, entre parenthèses, moi, je parle des maladies graves. Euh, cancérigènes, il y a plein d'aliments cancérigènes et tout ça, donc il faut vraiment euh, bien, l'alimentation c'est, okay. tout passe par l'alimentation Est-ce qu'il y a des aliments plus que d'autres où on trouve une concentration par exemple de vitamine C Persil, brocoli brocoli Citron. On ne penserait pas quand même que le brocoli contient énormément de vitamine C. c très périsse périsse en, en vitamine wow, ben, J'aurais pensé le citron, le pamplemousse, l'orange, mais bro ben non, brocoli. Ben, orange, ouais. prendre un bon jus d'orange, prendre un complément de vitamine C en ce moment. C'est ça. Donc, euh, à ces là Donc, Alors, brocoli. citron, brocoli, ail Donc, c'est un excellent... Euh, c'est bon pour l'immunité. Euh, fraises. Okay. Il y a de très belles fraises en ce moment. Fraises, ouais, super. Les fraises, oui. Ouais, ouais. Tu m'entends pas Non. Euh, alors, euh, euh, bon, tout ce qui est légumes ah, verts. Kiwi, il y a quelqu'un qui nous dit kiwi. Kiwi, oui, kiwi, kiwi. oui, effectivement. Si si oui. <rire> kiwi, très vite en C, Donc kiwi, citron, orange, persil, brocoli. Excellent, super Alors, Voilà, excellent Alors, autre chose, quels sont les, on va dire, les, euh, pour renforcer son système immunitaire Il y a quelqu'un qui a dit, euh, euh, match a dit qu'il euh, ne faut pas manger avec le stress, mais moi je mange tout le temps avec le stress, comment je peux faire pour manger euh, en étant serein, sans être dans le stress Est-ce que tu as des, des, des astuces pour les gens qui sont stressés et qui même quand ils mangent, ils mangent le stress Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de différent pour pouvoir manger, mais dans une espèce de quiétude et de calme Alors déjà, faire un semainier. C'est-à-dire vous allez commencer à noter tout ce que vous mangez pendant une semaine. Ah. D'accord Voilà. Et vous allez vous rendre compte que vous faites plein de petites bêtises. Comme ça. Voilà, comme, comme ça. Lapin. <rire> comme, comme les petits lapins. Comme les petits lapins. Donc, on note ce qu'on mange et on réalise que on mange, on fait beaucoup de bêtises. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un changement euh, D'un coup, ah, coup radical, mais commencer par faire des petits changements. Ah, oui, alors aujourd'hui, je suis désolée, tu t'interrompre il y a des gens qui nous disent est-ce que le propolis, les, les dates, les fruits, la gelée royale, voilà, est-ce que ça aussi c'est important de les consommer pendant Alors la ça, j'ai oublié, oublié de le, le dire ouais, parce qu'il y a tellement de choses. Ouais. Alors le, oui, alors la gelée royale, par exemple le matin, prendre de l'eau tiède, citron gelée royale ou miel. Il y a des miels curatifs okay. euh, et un peu de cannelle. Can ça, c'est excellent pour booster l'immunité, oui. Alors, miel, gelée royale et un petit peu de cannelle. Ok, super. Parfait. Et c'est minceur. Okay. Et c'est coupe-fin. Ouais, ça, c'est très bien, ça. Pour voilà. la journée, <rire> ça remonte le moral, disons. Sachant que ah non, c'est très bien. Alors, pour les gens qui veulent perdre du poids, il faut faire attention à la quantité. Donc... Euh, une petite cuillère de miel. D'accord, super. À diluer dans alors, de l'eau tiède. Pour les gens qui mangent avec le stress que j'avais essayé et qui me convenait très très bien, alors à tester, pour, personnellement ça me réussit bien. Quand euh, je me mets à table, je prépare, euh, je prépare une playlist. Une playlist de musique qui me repose. Et je commence généralement deux minutes avant de passer à table. Donc ça me met dans le monde. Et quand je me mets à table, je mets mon téléphone Beryl et je le mets... Euh, euh, pour qu'ils sonne pas, je laisse que la musique et je mange avec... Euh, j'interdis les téléphones à table tout le temps. Et on est là, on passe un moment où on discute Et généralement c'est une musique calme Qui induit déjà le calme Ça peut être la musique classique, de la musique baroque de la musique... Tout le monde va choisir la musique qui lui parle Mais c'est certainement pas une musique un peu stressante mmh. Quelque chose de, de calme Et ça change complètement la dynamique Parce qu'on manque en confiance Alors d'autres fois, qu'est-ce que je fais aussi C'est une stratégie que j'ai essayé Qui marche très très bien C'est que je, je me suis amusée Maintenant qu'on a du temps et qu'on peut être créatif oui. C'est que je me bande mmh. les yeux et je pose mes, mes, mes, mes assiettes et je commence à manger et je me reconnecte en ayant les yeux fermés au goût que j'ai dans tu le prends je prends Tu le prends temps ton manger. temps. Et je prends le temps Exactement. de mâcher, je prends le temps de goûter les saveurs, les goûts, les, les aliments et je suis complètement dans le euh, D'un coup, vieille. radical, mais commencer par faire des petits changements. Alors, alors aujourd'hui... Je suis désolée que t'interrompre, il y a des gens qui nous disent est-ce que le propolis, les, les dattes, les fruits... Là, est les les... Royal. Voilà, est-ce que ça aussi c'est important de les consommer pendant... Alors la ça j'ai oublié de le dire, ouais, parce qu'il y a tellement de choses. Ouais. Alors le... Pro... Oui, alors la gelée royale par exemple, le matin, prendre de l'eau tiède, citron, gelée royale ou miel, il y a des miels que... curatifs, euh, et un peu de cannelle. cannelle. Ça c'est excellent pour booster l'immunité, oui. Alors, miel, gelée royale et un petit peu de cannelle. Ok, super. Parfait. Et c'est minceur. Ok. Et c'est coupe-fin. Bon, ça, c'est très bien, ça. Pour démarrer la voilà. journée, ça remonte le moral, disons. Sachant que ah ça, non, c'est très bien. Alors, pour les gens qui veulent perdre du poids, il faut faire attention ah. à la quantité. Donc, ah. euh, une petite cuillère euh, de miel. D'accord, super. À diluer dans Alors, de l'eau tiède. Pour les gens qui mangent avec le stress que j'avais essayé et qui me convenait très, très bien,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 et je pose mes, mes, mes, mes assiettes et je commence à manger et je me reconnecte en ayant les yeux fermés au goût que j'ai dans le. tu prends bouche. ton temps et je prends tu le prends temps de mâcher je prends le temps de mâcher les saveurs, les goûts les, les aliments et je suis complètement dans l'instant présent donc je ne sais pas si ça pouvait aider mais en tout cas les gens qui sont... c'est très, très bien. bien, on peut même pour les gens qui... qui... Bon, il faut essayer de méditer hein, aussi, c'est très bien de, alors, tout simplement, qu'est-ce qu'elle recherche en fait Est-ce ah, qu'elle recherche à perdre du ma... poids Est-ce ouais. que, voilà. Alors, il faut, il faut lier ça à une notion de plaisir. Oui, oui. Est-ce que c'est important pour moi Qu'est-ce que ça va m'apporter Alors, toujours pour longtemps, moi. Longtemps, c'est vrai. Pendant très longtemps. J'ai gardé le même poids que depuis que j'avais mes 18 ans. Et sans m'en rendre compte, les gens me disaient, mais c'est pas possible. Je suis déterminée à mettre la caméra. Je mets ta dernière caméra. Comme ça, derrière moi. Mais en fait, sans m'en rendre compte, le fait de, de, de faire ce geste qui est inconscient, je, mets, je ramène tout derrière moi, c'est comme si la, la nourriture ne restait pas en dedans de moi. Et après, quand j'ai commencé à faire du coaching, j'ai essayé d'analyser, de comprendre, et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui m'a toujours sauvé j'ai toujours mangé avec des émotions positives. Là où certaines personnes mangent avec des émotions négatives. « Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé elle, et on ne mange pas ces hein. émotions. Oh là là, ça va aller se stocker dans, dans, de, de, dans les hanches. ou là là, si je mange ça, je vais prendre 3 kilos. En fait, non, j'ai toujours mangé dans l'instant présent et surtout la notion de bonheur, la notion de wow, je me régale, c'est bon, c'est génial, c'est magnifique. Ça aide beaucoup, oui. je pense, à, à, à, à, à, à aider le à brûler parce qu'on n'est pas dans la culpabilité. Il faut être positif. Si je dis donc, Exactement. déjà, voilà. Déjà, il faut formuler un objectif positif. Je ne vais jamais y arriver. Déjà, il faut juste bien savoir ce que la personne veut. Mm -hmm. Et notre, notre mm -hmm. ventre, c'est un deuxième cerveau. Oui. On a... ne mange pas les émotions. Oui. Il faut les exprimer. Il y a un livre qui est sorti comme ça, votre, je ne sais pas comment le titre, mais je vais essayer de le trouver et de le, et de le partager en story, votre ventre, ce, votre intestin, là, votre ventre, ce deuxième cerveau. Et ils expliquaient effectivement oui. comment il y avait tout un... C'est très un... émotionnel. Quand on oublie, de se, quand on oublie le pèse quand on arrête de se peser tout le temps, quand on fait, euh, quand on lâche prise, la prise complètement, mm -hmm. Fait ce qu'il faut faire et normalement, à tout seul. Et même quand on est stressé, il faut faire stop. D'ailleurs, c'est le moment de se remettre en question, de faire une pause, de se dire voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et on peut y arriver. Ça, c'est sûr. Donc... Il faut juste... Alors, il y a un point qui est très important, excuse-moi, il faut s'organiser. D'accord Mais si je parle avant, pas maintenant, ça peut aider. mais On peut le faire une fois, deux fois, mais il faut s'organiser, faire ses courses à l'avance, préparer un menu. D'accord Quand on est stressé, comme la personne qui est stressée, qui travaille très bien et qui est, qu est très organisée dans son travail, je suppose. Donc, elle peut très bien s'organiser à ce niveau-là alors il y a beaucoup de gens qui posent la question sur le zinc, ça revient très très très souvent ils disent est-ce que la consommation du zinc est intéressante en ce moment ou pas je le zinc c'est très gens... bien et c'est excellent pour la peau, c'est très bien le zinc ah. alors d'autres personnes qui alors... disent est-ce que c'est utile le, en ce moment de consommer des coupes fins personnellement je ne suis pas fan des coupes fins moi non plus que voilà les meilleures coupes fins je vous conseille de faire comme moi des tisanes tonifiantes, énergisantes voir euh, tout le temps. Le, mmh. <rire> voilà. ça fait une on a, on a, on a, on a un canal cadrage qui est mon ça fait du bien et c'est naturel c'est vrai. voilà fractionner les repas euh, manger à des heures fixes aussi c'est important parce que notre corps entre midi et 14 heures il brûle très bien. Mmh. à partir de 20h il va stocker mmh. donc moins on mange le soir, mieux c'est alors est-ce qu'il y a à des aliments naturellement qui, sont, euh, qui font office de coupe-fin je viens de voir une question un, de, de quelqu'un sur le, le live qui a dit est-ce qu'il y a légumes, un naturels coupe-fin les légumes <rire> à part l'eau. les légumes, les, les légumes c'est des en coupe -fin. Particulier, Non. Pardon certains légumes en particulier ou là non tous les légumes tous les légumes verts, parce qu'ils sont très riches en fibres, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les fibres ça gonfle dans l'estomac, ça, ça remplit notre ventre et il y a très peu de calories et ça aide à activer notre métabolisme. Parfait. Alors les aliments coupent faim, il euh, y a les produits les mm -hmm. Euh Prendre des par exemple un hein, évégé Il y a le son d'avoine qui coupe faim. Qui est coupe fin, ouais. mais il est calorique. Ouais. Moi, par exemple, je vais partager avec vous une recette que j'ai fait une collation et dîner au même temps, un porridge. J'ai pris deux cuillères à soupe de son d'avoine que j'ai fait cuire dans du lait végétal. À... Euh, que les gens me demandent de parler en arabe aussi, donc je vais faire les deux. Je quand ils vont faire les deux. Après, j'ai rajouté euh, granola faite maison avec le flocon d'avoine qui est comme de et on peut rajouter aussi des graines, les graines de chia, les baies de goji qui sont très très riches en vitamine C. Il faut pas dépasser deux cuillères à soupe de graines de chia qui sont très très bons pour le transit et qui gonflent dans l'estomac, donc qui chou vraiment. Et les baies de une trentaine par exemple. Et il faut faire attention. Euh, il faut faire des collations saines, il faut faire attention aux fruits secs. Ouais. Les fruits secs, c'est très bon, mais c'est hyper pas... riche. C'est hyper mais, riche. Euh, si on peut, par exemple, limiter euh, le fruit sec, par exemple, au, au, au, à l'abricot, euh, pas l'abricot, mais euh, oh, les coques le barcoq, voilà et euh, le prune. matin, les pruneaux, voilà. Le, pour, le, pour les gens qui ont des problèmes de transit personnellement ça m'a beaucoup aidé je pense que à cette période mm -hmm. de où on a tendance à grignoter c'est bien aussi de prendre des aliments pour faciliter le transit alors 4 ce la tu oui la veille alors 4 ce 4 tu fais du filet quand tu mais il ne faut pas dépasser deux pruneaux c'est ce que je fais, je prends un à deux par tous et comme il faut prendre trois à quatre fruits maximum par jour, parce qu'un fruit, c'est quatre morceaux de sucre, même si c'est du sucre naturel. Donc quand vous prenez le prune, les pruneaux le matin, donc c'est compté comme un fruit, en ah, équivalence. Ah, d'accord. Ah, voilà. Après, voilà. Voilà. Voilà, il faut, Alors, voilà, il faut, il faut calculer. Vous avez vu quels sont les aliments qui facilitent un peu le transit compte tenu que des fois on est peut-être en confinement, des fois avant de sortir faire les courses, ça nous prend quelques jours, on est en rupture, on va dire, de stock de, de certains aliments. Quels sont les aliments qu'on peut favoriser pour un petit peu améliorer le transit pendant cette période Malchade d'huile, mal une cuillère à soupe d'huile par exemple le, le matin. Aja voilà. ou la, à n'importe quel moment. Et du miel aussi, c'est excellent pour le transit. vais vous dire que je L'eau et du miel je vais vous dire que je vais vous de que je vais vous je que les graines de, chia. Avec de <rire> c'est au malade c'est un malade toute la nuit ou lardin avec l'eau et, et les graines ça c'est excellent pour les transits. Excellent. et je vous conseille aussi de faire des eaux détox ah alors c'est bien ça les eaux détox qu'est-ce que c'est les eaux détox par exemple eau céleri donc pour les gens qui font du sport c'est très bien c'est du magnésium direct mais pour les gens qui sont très stressés le céleri est excellent, c'est amène magnésium direct. Eau, céleri, citron, tout simplement, on prend une bouteille d'eau, on fait les fruits comme ça, mm -hmm. et on laisse aussi toute la nuit et on boit le lendemain. Les fraises, eau, céleri, fraises, basilic, nous très le Pomme aussi, donc la pomme aussi est excellente pour le transit. Alors, d'abord, je sais que est très riche en vitamine C. Les... Oui, oui. Oui, qui est très riche en vitamine C et qui est excellent pour le transit. D'accord. Alors, le, et le vinaigre après, de cidre. Il pardon. Le le y a le vinaigre de cidre qui est excellent, pardon, aussi pour le transit. Le vinaigre de cidre à boire quoi Boire ah, Le vinaigre de cidre, là, avec. Indication. Oui, oui, alors pour l'allaitement, il faut juste éviter le gras, donc courgettes parce que ça dénature le goût du lait. Ah, oui. bon, après, on va dans un autre sujet. Le gras, les gras, les légumes qui sont riches en soufre comme brocoli, chou, chou fleur, chou de Bruxelles. Très bien. Alors, le, le, le corona est un virus qui adore le milieu acide. Et mm -hmm. on a tout intérêt... Dans notre alimentation, à apporter un, un, un environnement alcalin. Donc, à part les légumes verts, et pour moi, je sais que tout ce qui est vert, qui a la couleur verte, amène euh, ce côté alcalin. Personnellement, le matin, je peux prendre du citron, du verre, du verre, du verre. La salade verte, le le basilic, le les, les épinards. Avec autre je fais un jus et je, je, je, je mets soit Excellent. du miel soit du, je mets un petit tronc alors quels sont les conseils que tu peux donner aux gens s'il te plaît euh, par rapport à l'alimentation qu'est-ce qui mm -hmm. peut rendre notre sang alcalin, j'ai les même sur le on chope le, le, le virus, il peut alors, pas as... survivre parce que le milieu est trop basique pour lui et que lui il a besoin d'un milieu alcalin alors tu as bien répondu c'est faire des jus verts des jus verts donc, donc il vaut mieux les passer à l'extracteur pas mieux que mixeur. la centrifugeuse ouais mieux que la centrifugeuse parce que alors beaucoup de légumes donc comme tu as dit céleri, épinard, salade verte courgettes, donc euh, évitez les produits laitiers. Oui. Évitez les produits laitiers. Et, euh, et c'est tout. Donc, beaucoup, beaucoup de légumes. Donc, pas de protéines animales, pas beaucoup de protéines animales aussi. Donc, tout ce qui est vert et beaucoup de légumes. Alors, pour les gens, par exemple, je me suis frustrée, les centrifugeuses. C'est pas grave, on peut faire la même chose. C'est pas grave, ça ne pas les mêmes aides, mais c'est très bien. Mais c'est C'est mieux que rien, oui. Et il vaut mieux que le y à la vapeur fixe. Pour bien. garder les vitamines. Exact. Mieux, mieux comme ça. Ah excellent. OK. Autre chose pour venir à bout de ce petit mi microbe vipiste? Alors il le... y a aussi le fenouil. Excellent. ou Donc c'est un excellent juridique Bien sûr, les légumes de préférence bio, même bio, Oula, bicarbonate de soude. Ah, donc pour ceux qui achètent les légumes, le commerce, et ce n'est pas des légumes bleus, alors ce aussi, euh, c'est ce que je fais, de toutes les manières, direct, on met de l'eau pour on met de l'eau pour de on la Mais je préfère le vinaigre. Ok, saturé. Oui, aussi non ou sinon il y a des comprimés de permanganate de potassium qui te ouvrir la pharmacie. On va kanji lkhdra un comprimé une demi heure ça désinfecte tout. Ah très bien. Et on laisse le comprimé une demi heure, on بعدa ça fait lili. On va ba3d Ah très bien. OK super. Super. Alors, on va, on va amorcer maintenant la troisième partie de notre, de notre coaching live sur la nutrition. C'est, euh, je nous mets les gestes d'une manière générale, à part le coronavirus et tout, mais qui nous permettent réellement de garder la santé. De faire un check-up. Ah, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu appelles faire un check-up Ben, bah, faire des analyses. faire et... des analyses. Très bien. De, bon Moi, personnellement, je fais un, un bilan tous les six mois, même si je n'ai rien de particulier, mais vérifier son cholestérol, son diabète, euh, mm -hmm. faire aussi euh, donc pour voir où est-ce qu'on en est, mm -hmm. tout simplement. Donc, c'est bien. Donc, il ne faut pas s'oublier. Faire du sport, mm -hmm. marcher. Il y a des applications qui sont euh, donc, une activité sportive, manger équilibré, mm -hmm. c'est très important. Maintenant, je le mettre le qu'est-ce que ça va m'apporter oui. On peut se faire plaisir. Maintenant, c'est tout à fait normal. Mais on peut pas se faire plaisir tous les jours, trois fois par jour. <rire> donc, il y a ce qu'on appelle les calories vides qui n'apportent rien du tout. Et éviter tout ce qui est plat transformé, tout ce qui est charcuterie, tout ça, il faut éviter. Alors, personnellement, moi, j'ai une astuce. Euh, je, je, mais, mais Donc, du coup, je voilà. vais faire des courses, je n'achète tout ce qui est sain. Donc, j'achète les légumes, les fruits, les cils, les sains, etc. Ce qui fait que même quand j'ai faim, la fois dernière, et ça je lance vraiment un petit appel pour les gens moi j'ai mon frère, il est à Toulouse, mon autre frère est à Montréal j'ai... Euh, euh, bref, j'ai plein de cousins qui sont à l'étranger, etc. Et de temps en temps, on fait la partie, je sais pas comment, oh. la euh, et on, on, on, on se voit tous ensemble en même temps, c'est magnifique. Et la, la fois dernière, c'est génial Alège, parce qu'un de mes cousins, quelqu'un qui a des chips, il y a des chips, Et tant mieux, parce que j'avais une envie de dingue de chips, alors que ce n'est pas quelque chose que je mange d'habitude. Et je savais que j'en avais pas. Quelqu'un a t a fait un peu de table Eh bien, voilà, c'est très bien. Quand même, je l'aurais mangé, mais alors, avec grand plaisir. Alors, manger et c'est quatre chips, c'est une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Une cuillère à soupe d'huile, c'est 100 calories. Donc, je me dis, moi, moi j'adore tout ce qui est sucré. Moi, je veux prendre un chocolat. Je vais préférer plutôt un chocolat noir. C'est ça. Il faut savoir s'arrêter. Il faut non, goûter. Il faut que pas se frais. Je pas les chips à la maison. Donc, faites vos courses d'une manière intelligente et please, pour l'avoir la, pour effectué. Jamais les course ne vide. Alf, il faut que je liste de courses à l'avance. je il, il des faut des faire pantalons. une liste. voilà sortir un pantalon plus petit ne pas rester en pyjama tout le temps donc ça c'est très important le meilleur le meilleur, la, le, le meilleur euh, je vais dire euh, repère c'est un pantalon un jean qui se ferme c'est des bagels même pour garder le moral rester tout le temps en pyjama c'est pas très, très bon voilà donc, la fois dernière, je vais vous raconter quelque chose, c'était vraiment très drôle. Je me suis réveillée, je je me douche, je fais mon sport, je me suis réveillée, je me suis réveillée, je me suis réveillée, je me suis réveillée, je me suis réveillée, je me suis réveillée, je me suis réveillée, je me je me suis réveillée, je je ah, c'est très bon. Visualisation, Je vais m'habiller, je vais Je vais m'habiller, me faire une belle, Une demi-heure mais ça m'a fait énormément de bien. Ce jour-là, j'avais pas trop Si ce jour-là, on est pas trop le moral le pijam même, Kadesh, ou même et ça fait baisser fait... notre système immunitaire donc du coup j'ai passé une demi-heure j'ai rigolé parce que j'avais l'air complètement conne dans ma voiture toute seule dans la mmh. rue et enfermée dans ma voiture c'est pas balle, grave tu bien mais ça m'a fait un bien fou de pouvoir euh, voilà, euh, mettre du baume là où on n'en a pas, c'est-à-dire prendre la peine de se doucher, de faire du sport, de s'habiller, de se maquiller. On continue à avoir des, comme ça des espèces d'objectifs. Exactement, un rythme. Alors juste pour préserver justement notre capital santé qui est très très, très important, c'est de garder le moral tout le temps, de positiver. C'est vrai. Donc quand on déprime… Et, et de, de vraiment de, de voir toujours le bon côté de la chose. à le confinement, c'est vrai que c'est pas très agréable, c'est dur. Mais le côté positif de la chose, c'est que moi bon, je, je parlais pour ma, pour ma part, c'est que je profite de mes enfants, je les vois plus, je me repose, je dors plus, je, je prends du temps pour moi. Dans chaque situation, il faut toujours chercher le positif. C'est clair. Donc même dans la vie après le corona il faut tout le temps garder le moral et ne pas s'approprier les problèmes des autres ouais ça c'est sûr alors j'ai quelqu'un qui m'a fait un petit coucou en me disant est-ce que tu te rappelles de l'école Saint-Dominique Oui, je me rappelle de l'école Saint-Dominique. Donc c'est quelqu'un que j'ai dit connaître en étant le en fait primaire, c'est génial. Alors ce que je voulais dire aussi, on est en période de confinement, c'est sûr. Ce n'est pas évident pour tout le monde, c'est sûr. Il y a des gens qui sont confinés dans 30 mètres carrés, 50 mètres carrés. 100 mètres carrés est pas le plus important, c'est de se dire... Posez-vous les bonnes questions. Si vous, vous posez oui, des mauvaises oui, questions, oui. vous allez venir avec des mauvaises réponses. Si vous, vous posez des bonnes questions, vous allez venir avec les bonnes réponses. C'est qu'est-ce que... Comment je vais se différente ou la différente oui, à la suite de ce confinement Quelles sont les choses, les, les compétences qui me manquent que je peux développer, apprendre en ce moment pendant ce confinement Quels sont les livres que je vais relire Les formations en online que j'ai achetées, que je vais revoir Quels sont les ah, experts que bien je bien suis bien. sur les oui, réponses okay. gratuitement les, Je peux... Replonger dans leur savoir pour pouvoir m'améliorer. Pourquoi Parce que beaucoup de gens, on a beaucoup de gens s'attardent que sur le corona. Pour moi, le corona, c'est un problème, c'est vrai, mais il est comme ça à côté de l'après-corona. L'après-corona, c'est tout ce qu'on va voir. Peut-être l'économie. Et pour Bien sûr, l'économie qui va être ébranlée, les reconversions mmh. qui vont être faites, les gens qui vont devoir euh, se, euh, se retrouver un souffle parce qu'ils vont être soit limogés, soit vivre sur la moitié de leur salaire. C'est en débat pour moi que les gens doivent absolument aujourd'hui arrêter de focaliser sur le corona et focaliser Arrêtez de voir trop les de infos. Les faits sont là, les faits sont là. Exact. On et peut rien faire, on peut pas tout contrôler. Non. Donc, accepter voilà. ce qu'on ne peut pas changer le et, euh, bah, faire le nécessaire pour pouvoir euh, s'améliorer, avancer euh, et se poser surtout les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire Comment je vais le faire Avec qui je vais le faire Est-ce que je dois changer dans mon business ou là, dans ma manière d'être moi-même ou dans ma manière d'être euh, moi-même Avancer, avancer. Et avancer, exactement. Alors, comme alors, le vélo, quand on s'arrête, on t'entend. Comme d'accord. Voilà. Alors, un, un dernier petit. Conseil pour la route pour les, les gens qui, qui qui sont avec nous qui nous ont suivis pendant tout ce live pensez à vous ouais. soyez égoïste mais pas égocentrique j'aime bien soyez ouais. égoïste mais pas égocentrique I love euh, la santé n'a pas de prix donc euh, et vous pouvez très bien euh, garder votre capital santé avec très peu de moyens. Il faut juste s'organiser, persévérer, être patient, fixez-vous des objectifs accessibles et ne pas être dur avec vous-même. Oui, ça c'est très important, c'est vrai. Ne pas être dur avec soi-même. Et que... surtout, bon, faites-vous confiance tout ce que vous voulez vous pouvez l'atteindre avec beaucoup de avec un peu de patience il faut bien comme tu as dit c'est le moment de se poser et de se poser le, les bonnes questions et bien pour ma part d'abord je voulais te remercier merci infiniment d'avoir répondu. Merci, merci pour ta générosité. Merci pour tes innombrables recettes et ton partage que tu as fait avec beaucoup de cœur. J'espère que vous nous avez suivis. Écoutez, maintenant, nous écouter, c'est bien passer à l'action, c'est mieux. Si vous n'avez pas pris de notes, ce n'est pas grave. On va mettre le live en ligne. Réécoutez-le et vous prenez des notes et appliquez. Elle vous a donné une mine d'informations, une mine de recettes. Bah, avec grand plaisir, c'est un plaisir. Vous n'avez plus d'excuses. L'excusité, est fini. Vous savez quoi faire, comment le faire, à quelle fréquence et avec quelle nourriture et la journée. Voilà. Donc euh, euh, j'espère que. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller à nous les poser en. en on essaiera d'y répondre pour son live. Alors euh, juste là, je suis en train de lire rapidement, donc euh, je ne sais pas si on a le temps. Alors, clou de oui, donc c'est excellent. Donc on peut leur ajouter un autre tisane, mais il ne faut pas trop en abuser parce que c'est toxique aussi. Quatre petits clous girofle un jour sur deux. On peut même même l'inhaler parce que Parce que les huiles essentielles qui sont excellents justement pour euh, pour la gorge. Alors, j'ai quelqu'un qui a dit aussi qu'est-ce qu'on peut faire quand on a trop de ballonnements Le cumin. Ah, ben voilà, le cumin. Et, pas, et ne pas nefair, manger parce non, que... J'ai toujours entendu aussi, Alors, le aussi. Ah. Alors, le cumin contre le, les ballonnements, nefer, ça digère. Alors, quand on mange trop gras, notre estomac, il n'arrive pas à bien faire son travail et ne <rire> fait pas son travail. D'où les ballonnements. <rire> <Mais rire> <c 'est... rire> Donc, c'est, c'est pour ça, c'est important de manger healthy, de tibo, pratiquement nark normalement, c'est un tibo blésite, ou dit, donc, juste, après la cuisson. Donc, quand on mange trop gras, donc, le, notre estomac, il fait pas bien son travail, et du coup, les ballonnements, des aigreurs et tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui a dit des informations sur la spiruline, il paraît qu'elle contient beaucoup de vitamine C. Le, dites... fer. Eu... le Fer. Le fer. Non, la, la, spiruline, c la spiruline. La spiruline, quelqu'un a posé la question. La spiruline, de... très riche en fer. En très, en très fer. riche en fer, surtout. Oui, pour les gens qui ont des problèmes d'anémie, c'est excellent. Et la vitamine C aussi Et la vitamine, la vitamine C, pas autant que le fer. Hein. Ah, donc la spiruline, c'est d'abord pour, pour le fer. Oui. C'est ça Oui. Hein. <rire> <rire> Donc, à ce, chaque, chaque, ramadan, je le dis, je reçois plein de commentaires, mais je vais le redire. Une helwesh Bekia, c'est l'équivalent de 17 morceaux de sucre. Wow, wow, wow. Donc, quand on ne mange pas toute la journée, et quand on jeûne, et quand on jeûne, d'ailleurs, c'est quoi l'intérêt, par exemple, du jeûne intermittent, mais je le jeûne d'Yenna. Donc, même le jeûne qui est excellent. Donc, l'intérêt, c'est de faire reposer notre corps. De ne, de que le fait de mâcher tout le temps de on le repose donc imaginez on ne mange pas toute la journée voilà. donc il faut pas c'est des calories vides mais il ne faut pas trop en abuser parce que c'est une bombe de calories jusqu'à 350 calories. Alors moi je vais vous donner L'astuce voilà. elle jours de Ramadan. J'achète ce pendant jours, mais à fond. Quatrième jour, je ne pose même plus à la maison. Je ne les pose pas. Forcément. Ça fait Trois mmh. jours, non limite. Je mmh. que Par contre, je pose directement une soupe, des légumes, des grillades. Point. C'est ce que, que je ça. fais aussi. c'est ce que je des super des super des parce, des parce que du coup, vous mangez le sucré, ou après c'est ce a un objectif. Comme quoi, dans la vie, on a un objectif. Vous je suis petite à couche. Je suis Je suis petite à Là, Je Je suis Je suis plus 17, plus ah 17. 18. 18. Ah ouais. <rire> Alors, il y a aussi, donc, j'oublie de parler de la vitamine D, donc, la vitamine D qui est excellente pour les systèmes immunitaire Donc, euh, alors, alors, je suis en train sait, de. C'est une excellente question, mais on va finir là-dessus, s'il te plaît, Selma. Il y a beaucoup de gens, quelqu'un oui. qui, qui n'ont pas la possibilité d'avoir de la vitamine B, des yeshibs. Parce qu'on est en appartement, on est confiné en appartement, tout le monde n'a pas un jardin, tout le monde n'a pas une villa, tout le monde, et tout le monde n'a pas la possibilité mmh. de sortir, qu'il y a autre télétravail, etc. Comment on peut avoir de la vitamine D en dehors de Chmicha Parce que généralement, c'est le soleil. En dehors de Chmicha, c'est du poisson gras. En ce moment, on a du mal à avoir du poisson gras. C'est saumon, sardine, saumon, sardine. Je pense que c'est compliqué de l'avoir maintenant, sardine. Pas trop sortir les, les gens, okay. <rire> donc écoutez, il ne il faut pas trop sortir. Prenez plutôt des compléments. On le trouve aussi dans les produits laitiers, aussi dans la vitamine D. Mais il vaut mieux prendre un complément. À à la vitamine D, Bien. oui. On l'achète en oui. pharmacie, ou dans les parapharmacies. On l'achète en pharmacie, en pharmacie, okay. en pharmacie. Prendre. Alors il euh, y a de la vitamine D, il y a de la vitamine D. Le jaune d'œuf. Ah, très bien le, jeu, un peu date, le bête le euh, bête c'est oui. très bien ben voilà c'est excellent. excellent le jaune d'œuf par exemple le bête bar ou là, une omelette donc c'est excellent excellent super mm -hmm. ben, écoute, Sina, merci beaucoup pour ta présence merci, ben, à, merci toi. à toi euh, c'est vraiment que, un plaisir très, ouais, à refaire très vite J'espère que ce coaching live vous a été utile, vous avez aimé. Si vous ressentez le besoin, écoutez-le, on va le mettre en, en, en feed. Et surtout, si vous avez des gens autour de vous et vous pensez que ce contenu euh, va leur plaire, taguez-les. C'était Sleva Bilkhriyat, Rachet, à À très, très, très bientôt. Salut. Ciao. Merci. Bye.